Méthode de France, l'arbre au mot, cahier d'activité pour la classe de ce 1 de année primaire. Cette fois, on va voir mes chers élèves quelques activités avec correction. Conjuguons le présent du verbe qui se termine par « et » du premier groupe. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité, l'arbre au mot. Allons-y Je vous propose maintenant des activités de conjugaison le présent de verbe en « est ». Vous pouvez consulter votre manuel page 54. Si on raconte ce qui se passe au moment où l'on parle, on utilise le présent. On a déjà vu ça. Première leçon de conjugaison. Si on raconte ce qui se passe au moment où l'on parle, on utilise le présent. Elle monte son doudou, par exemple. Au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en « et » sauf « aller » aux trois personnes du second comme le verbe « chanter ». Je chante avec eux, tu chantes avec eux, elle chante avec eux, elle chante avec eux, on chante avec eux. Alors c'est donc la première partie. Et la suite sera donc pour les autres pronoms personnels. Alors je chante E, tu chantes ES, elle chante E, elle chante E, on chante E. Alors complète les phrases avec le sujet qui convient. T'accompagne à l'école. On dit, il t'accompagne à l'école, ou elle t'accompagne à l'école, ou je t'accompagne à l'école. Alors euh, choisissez, soit je t'accompagne à l'école. Il vaut mieux de dire ça, je t'accompagne à l'école, ou elle t'accompagne à l'école, ou il t'accompagne l'école. Mais je préfère je t'accompagne l'école. Tu invites ton ami pour ton anniversaire. Tu joues avec ton ami. Il ou elle prête sa poupée. Normalement, euh, les filles, <rire> elle prête sa poupée. Elle prête sa poupée. Complète avec les terminaisons qui conviennent au présent. Alors, je saute la barrière avec eux. Elle chante beaucoup trop fort avec eux. Tu nettoies. La table avec ES cette fois. Parce que tu. Il jette les vieux journaux, avec eux. Je répare ma bicyclette avec eux. On joue à la poupée avec eux. Écris le texte en remplaçant il tu, Alors normalement, on dit il marche dans le jardin. On dit tu marches dans le jardin. Avec es, ES. Il ramasse des légumes. On dit tu ramasses des légumes. Avec ES à la fin. Il arrache quelques mauvaises herbes. On dit tu arraches quelques mauvaises herbes. Tu arraches avec ES il porte sa récolte à la cuisine, on dit tu portes ta récolte à la cuisine, avec ES, mais attention, sa récolte devient ta récolte, il prépare ensuite le repas, on dit tu prépares ensuite le repas, avec ES, ici, si, tu prépares avec euh, ES, ensuite le repas, il marche, dans le jardin, il ramasse des légumes, il arrache quelques mauvaises herbes, il porte sa récolte à la cuisine et il prépare ensuite le repas. J'écris le texte, en remplace il par tu, on dit tu marches dans le jardin, tu ramasses des légumes, tu arraches quelques mauvaises herbes, tu portes ta récolte à la cuisine, tu prépares ensuite le repas. Dans cette liste des verbes, se lit les verbes conjugués au présent. Il tombe, je porte, il dessine, je renverse. J'achète, tu travaillais et la portera tu ramasses et l'allumer, il chasse. <rire> Dans cette liste de verbes, se lit les verbes au présent. On va travailler sur les rangées. On dit il, il tombe, tu travailles. Alors, je choisis, il tombe. Je porte et la portera Je choisis, je porte. Et dessinait. tu ramasses, je choisis, tu ramasses au présent. Je renverse et l'allumer. Je choisis, je renverse. J'achète, il chasse. J'achète, il chasse. Alors, il tombe. Je porte. Tu ramasses. Je reverse. Je renverse. Je renverse. Il tombe. Je porte. Tu ramasses. Je renverse. J'achète. Il chasse. Soulignez, s'il vous plaît, ces verbes. Il tombe. Je porte, tu ramasses, je renverse, j'achète et je chasse. Recopie les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au présent. On dit je prête ma voiture à mon âme. Je prête avec eux. Tu aimes partir en vacances avec lui. Tu aimes avec eux. Il lui porte des légumes frais tous les jours. Il porte avec eux. Et il l'aide à ranger sa chambre avec eux. C'est vraiment facile. Euh, vous pouvez faire... Euh, la même chose, euh, page 33, ça veut dire vous travaillez sur ces, sur ces activités, sur ces exercices pour maîtriser ce qu'on appelle le présent du verbe en R, er première partie. N'oubliez pas la deuxième partie avec nous et vous et il, avec C'est au on a, vu, on a vu juste le verbe qui se termine en R, er, le présent, oui. On a déjà vu uniquement le présent du verbe en R, er, première partie qui se termine par avec les trois pronoms personnels au singulier, je, tu, il, elle et on. Alors au revoir à la prochaine vidéo. Ce sera donc facile de maîtriser la langue française mais d'une autre façon.